Hello tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de vous présenter Shortway, qui est l'application que j'utilise pour gérer mes mails depuis maintenant euh, plusieurs mois. C'est l'application qui a remplacé Gmail, donc moi je gérais mes mails sur Gmail, comme beaucoup de monde, et elle a remplacé Gmail en euh, une semaine à peine de, de test d'utilisation. C'est vraiment un client pour gérer vos mails euh, Gmail, mais qui permet aussi de gérer d'autres types de mails. Je vais vous faire découvrir directement plutôt que d'en parler. Vous allez voir à quel point c'est une application qui peut être efficace. Et je vais aussi essayer de vous partager à quel point une bonne application pour gérer ces mails est importante pour moi. Parce que je suis foncièrement persuadé que si vous arrivez à avoir le bon outil et les bonnes pratiques pour gérer vos mails, vous pouvez gagner énormément de temps par jour. Vous pouvez aussi faire gagner énormément de temps aux autres auxquels vous ne répondez peut-être pas. Vous pouvez débloquer un nombre ultra important d'opportunités qui meurent dans, dans votre boîte mail si vous êtes soumis à beaucoup de mails. Et par répercussion, ben, si vous partagez cette vidéo à quelqu'un d'autre qui a des problèmes dans la gestion de ses mails parce qu'il n'a pas le bon outil ou les bonnes pratiques, peut-être que lui, eh ben, ça débloquera des opportunités pour vous. Le mail, c'est vraiment notre, notre outil central de communication quand on est dans le cadre de projets, quand on est dans le cadre de, de choses qui sont de l'ordre du business. Et à quel point c'est important, il y a de l'économie qui circule dans nos mails que des fois, on ne fait plus circuler parce que, tout simplement, on est submergé de mails. Euh, on a aussi de l'énergie dans nos mails parce que, des fois, on se retrouve à lire des mails importants et puis, euh, au mieux de ça, on lit des mails qui, au final, ne sont pas importants. On va se perdre dans les newsletter parce qu'elle arrive dans notre boîte. On va se perdre dans du spam parce qu'il remontent quand même dans notre, euh, dans notre inbox. Il y a plein de choses à voir avec les mails. C'est vraiment quelque chose qui mériterait plus qu'une petite vidéo comme ça, très technique et opérationnelle sur YouTube. Mais voilà, je commence par ça et qui sait, on fera peut-être dans les détails en tout cas, je vais vous partager un maximum de ce que je peux pour vous faire gagner du temps, de l'énergie, et regagner un petit peu votre attention grâce à Shortwave, qui pour le coup est un super support pour vous partager les bonnes pratiques liées au mail. Découvrez bien, et puis j'espère que ça, que ça améliorera votre vie au quotidien. Alors, nous voilà dans Shortwave, une interface qui est très minimaliste, et justement qui est très claire. C'est ça que j'adore aussi avec Shortwave. Vous avez la petite barre latérale de gauche, comme dans beaucoup d'applications. Vous pouvez retrouver les différents types de mails que vous avez. Donc, votre inbox euh, qu'on voit ici. Les emails qui sont euh, reportés à plus tard. J'y reviendrai après. Les emails euh, pour lesquels bah, vous avez déjà répondu. Donc, ça s'appelle pas archive, mais done. Ce que je trouve assez parlant pour le coup. Euh, les emails qui ont été envoyés et les différents labels que vous pouvez avoir. Donc vous pouvez très facilement customiser les labels que vous avez sur Gmail ici. Euh, et puis, vous avez des labels de, de base en fait, pour certains types de mails qui sont très pratiques aussi ici. Et en fait, vos labels, c'est ça qui va vous permettre dans votre inbox d'avoir cette espèce d'organisation par paquets et par différentes catégories, en plus d'une organisation aussi par temporalité. Voilà, vous pouvez avoir une boîte mail où vous ne voyez pas grand-chose à l'intérieur, voilà, c'est tout simplement fermé. Puis là, euh, ce qui s'appelle les pinned mails, euh, c'est les mails que vous gardez accrochés, donc les mails vraiment importants que vous mettez en avant. Ensuite, là, euh, vous avez des paquets par temporalité. Vous pouvez tout valider d'un coup si vous voulez, donc ça fait gagner déjà beaucoup de temps. Euh, et sinon, bah, vous pouvez rentrer dans des catégories particulières. Donc voilà, là, j'ai une catégorie sociale où il va y avoir euh, les notifications, par exemple, de vos réseaux sociaux. Une catégorie Newsletter, où on va automatiquement rentrer dedans les newsletters. Donc ça, c'est automatique, hein. exactement comme quand on a les catégories dans, dans Gmail. Sauf que là, pour le coup, on n'a pas la pub. Voilà, parce que dans Gmail, du coup, on a la pub sur ces catégories. Donc là, on n'a pas de pub, on a directement nos mails qui rentrent dedans. Et euh, si, par exemple, ce mail ici, vous voyez, il y a le label ici, c'est un label personnel pour travailler qui remonte. Si, par exemple, je ne sais pas, il y avait un, un autre mail qui ne serait pas dans un Newsletter, donc avec le tag Newsletter, où je voudrais mettre euh, ce tag dessus, j'aurais ta juste à appuyer sur B sur mon clavier, parce que ça fonctionne tout avec des raccourcis claviers. Je viendrai activer ça ici, et euh, dès le moment où je l'ai dit une fois, il comprend qu'il eh ben, faut à chaque fois euh, intégrer euh, ce euh, mail dans cette catégorie, et donc le ranger dans cette partie-là. Euh, voilà, vous comprenez un petit peu, ça se joue tout en panneau euh, déroulant, ouverture, fermeture. Alors ça, c'est l'interface que j'utilise moi de Shortwave. Ce qu'il faut que je vous montre, hop, ici, c'est qu'il y a une partie expérimentale où on peut activer ou désactiver certaines expérimentations qui sont très pratiques. Euh, je ne rentre pas dans le détail tout de suite, mais en gros, voilà, vous avez une autre type d'interface qui fonctionne pareil. Hein. Euh, vous pouvez aussi fermer des blocs euh, et sinon les autres blocs voilà, ne se ferment plus. Et la différence, c'est que quand vous venez afficher un email, l'email va venir s'afficher à côté. Ce qui correspond à des usages de certaines applications. Pour le moment, moi, je n'ai pas encore basculé là-dessus parce que je trouve beaucoup euh, plus de plaisir d'utilisation et je trouve qu'il y a plus de, de lisibilité en étant dans le mode qu'ils appellent le legacy inline, donc leur mode habituel d'origine, dans lequel voilà, je vois beaucoup de clarté et beaucoup de... Précision, voilà, si j'ouvre un mail, ça me l'ouvre là, je peux le lire, je peux l'archiver très facilement avec tous les éléments qu'il y a là. Je peux le piner, cliquant ici sur pin, qui remonte dans les plus importants. Je peux le renvoyer à une date ultérieure ici. Je peux le supprimer complètement. Comme vous voyez, à chaque fois, là, ça s'affiche, c'est les raccourcis clavier qui correspondent. Donc, je peux tout contrôler au clavier. Je peux répondre facilement là, et hop, je passe à mon mail suivant ici, qui s'ouvre aussi, ainsi de suite, si je veux sortir. Je clique à côté, hop, hop. Et on navigue en fait comme ça de manière un peu arborescente. Plutôt pratique, je trouve. Donc vous avez du coup sur cette interface, je vous ai montré les éléments du menu. Euh, vous avez la possibilité de venir ajouter des choses dans votre menu par rapport peut-être à des personnes en particulier et qui vous écrivez souvent, des favoris. sur lesquels vous pouvez revenir souvent, que je n'utilise pas pour le coup. Euh, et vous avez ici la gestion donc, de, vos, de vos différents comptes que vous pouvez euh, switcher avec un raccourci clavier. donc Par exemple, c'est CTRL 1 ou CTRL 2 chez moi sur mon clavier. Et là, je change de boîte mail en deux secondes. Là, je suis sur ma boîte pro, je suis sur ma boîte perso. Vous les voyez là. Et vous pouvez ajouter des comptes ici assez facilement. En cliquant sur Add Compt, hop vous pouvez venir choisir votre adresse euh, de Gmail. Et hop ça va se synchroniser. Vous allez pouvoir travailler avec. Voilà pour euh, la revue d'interface euh, rapide. Maintenant, on va pouvoir regarder un petit peu les bonnes pratiques qu'on a dans, dans cette application. Et pas que dans cette application, mais on le voit très bien et c'est très effectif là-dedans, donc c'est pour ça que je voulais vous y montrer. En gros, les bonnes pratiques, on peut partir du principe, voilà, que vous avez... Là, vous avez une inbox qui est pleine de mails, d'accord Il y en a euh, ici, il y en a 1, 1 27, 17. Sauf que là, bon, on ne peut rien faire, d'accord Par contre, ce que je peux faire, c'est... Euh, que tous les mails qui sont importants et qui sont à traiter, que ce soit dans ma boîte ici, euh, on va dire secondaire, ou ma boîte euh, principale ici, je peux choisir de tout fermer, et je peux choisir que tous mes mails importants vont se retrouver dans les mails qui sont pinés en haut. Et donc je vais pouvoir très facilement me dire, bah là j'ai plutôt trois mails vraiment importants à traiter, parce que là je dois faire un paiement pour la cantine, là je dois prêter des soins à un copain, euh, là je dois répondre à une enquête pour l'école, enfin voilà, c'est des trucs comme ça. Euh, et puis après, je peux me dire, voilà, quand j'ai traité tous mes mails principaux, du coup, ça aura disparu, et je vais venir traiter les mails récents. Toi, je vais traiter des mails, euh, moi, en général, je laisse ici des mails euh, auxquels je n'ai pas, moi, une action à déclencher, euh, euh, mais qui, du coup, sont en attente. Peut-être que je relance pour plus tard, mais là, je le garde parce que j'ai envie d'y penser, voilà. Euh, Ce n'est pas non plus des choses où je dois déclencher une action. Par exemple, ici, j'ai demandé l'information s'il y avait des cours pour faire de la MAO euh, euh, la création sur Ableton euh, Live, un logiciel de musique euh, sur Lyon, la personne m'a répondu, euh, j'ai des informations intéressantes, euh, potentiellement, il faut que je lui réécrive, mais ce n'est pas pressé. Donc, du coup, ce n'est pas à accrocher ici, j'y garde. Pareil ici, peut-être que Rennes relance lundi. D'ailleurs, peut-être que je vais plutôt faire ça. J'ai plus envie d'y voir dans ma boîte mail pour que ça ne surcharge pas. Par contre, je sais que je vais devoir y travailler dessus lundi. Là, je peux venir ici sur le snooze, qu'on trouve aussi dans Gmail d'ailleurs ou dans d'autres logiciels, où j'appuie sur S quand je suis sur le mail en question. Et je vais pouvoir lui dire que je veux renvoyer ce mail à une date ultérieure. Donc je peux venir avec le petit calendrier, choisir la date qui va bien, donc par exemple lundi, et je vais venir choisir lundi à 8h. Je fais OK, le mail disparaît. Pareil ici pour ce mail-là, hop, là je vais appuyer sur S, ce coup-là, et je veux dire que je veux que ça soit pour le week-end. Et là, je clean mon inbox, comme ça, en envoyant les mails au bon moment. On va les retrouver ici tous les mails qui sont envoyés dans le temps euh, arrivent ici. Là, vous voyez que j'ai des mails que je n'ai pas encore lus et qui sont ici. Et Ça, c'est intéressant. C'est une fonctionnalité de Shortwave qui est vraiment très cool. C'est que vous pouvoir dire que pour certains labels, par exemple « Newsletter »,« Promotion »,« Updates », là voilà, où c'est des fois juste des, des, des notifications d'applications, ou par exemple voilà, une dépense que j'ai eue sur Lydia ou quoi que ce soit, euh, vous n'avez pas envie que ça arrive directement dans votre boîte mail, parce que ça va vous faire remonter de l'information pendant la journée qui n'est pas intéressant. Donc moi, par exemple, euh, tous les mails qui sont là-dedans, je ne les vois pas dans ma boîte mail. Par contre, je sais que à 18h chaque jour, eh ben, c'est délivré dans ma boîte mail sous le label update. Un peu comme on le voit ici. Pareil pour les promotions, pareil pour les newsletters. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils vont rester ici les mails en attente. Et j'ai rien dans ma boîte mail, et quand 18h arrivera, ils vont arriver. Ensuite, je vais avoir des mails, voilà, qui restent ici un peu en attente, des mails de newsletters, et c'est pareil, j'ai gardé des newsletters de travers. J'ai gardé aussi ici euh, euh, un booking pour, euh, pour des billets d'avion. Euh, j'ai gardé aussi ici encore des newsletters. Euh, et puis ici, un mail, mais qui est vraiment, voilà, que je en attente depuis janvier, parce que je ne sais pas encore trop quoi en faire. Euh, voilà. Mais, mais ça n'est pas un problème en termes de lecture et de clarté dans ma boîte mail, parce que je sais que ce ne pas des mails qui sont importants. Je sais que c'est dans des mois passés. Si j'y ai laissé là, c'est que ça a une raison. Au pire, je peux les retrouver. Et sinon, ben voilà, je ferme tout et je ne vois que l'essentiel qui est mes mails les plus importants ici. Voilà, ça, c'est une première bonne pratique. Donc, en général, moi, j'arrive tous les matins. Mes boîtes mails sont, entre guillemets, fermées comme ça. Je vais venir ouvrir ici les mails les plus importants. Je vais traiter ces mails les plus importants. Et puis euh, ensuite, euh, je vais m'occuper de ceux qui sont arrivés en dessous. Ensuite, un autre point intéressant, euh, c'est dans la création de mail. Donc, par exemple, je vais appuyer sur C. Ça m'ouvre un panneau. Je peux ouvrir le panneau pour écrire le mail en grand, ce qui me permet de fermer celui-ci. Et là, vous avez vraiment une interface ultra minimaliste et propre où vous allez pouvoir venir sélectionner, donc choisir un copain. Euh, vous allez pouvoir ben, toujours gérer vos CC ou vos BCC pour vos mails. Vous mettez un sujet de mail et vous pouvez commencer l'écriture de la personne avec tous les outils d'édition qui vont bien, donc vous pouvez mettre des listes, ça, ça va se mettre en forme aussi de manière propre. Vous pouvez mettre des listes avec des numéros, euh, voilà. Vous pouvez avoir tout l'éditeur pour pouvoir souligner, surligner, définir des tailles, pour faire des titres, des gros titres. Enfin, voilà, vous avez un éditeur mail qui est très propre, très agréable à utiliser. Vous pouvez avoir des, euh, des quotes, donc des, euh, des parties de citation que vous utilisez soit avec l'interface qui est là en dessous, soit sinon vous l'utilisez avec le petit fonctionnement en Markdown. Euh, fonctionnement Markdown, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais vous pourrez explorer. Et, oh, pareil, si je mets euh, si je mets euh, ça, je peux venir euh, écrire un gros titre. Si j'en mets deux, c'est un, un titre en dessous. Si j'en mets trois, c'est un autre titre en dessous. Justement. Justement. Donc voilà, je peux vraiment éditer ça de manière très propre pour faire des mails bien lisibles, bien efficaces. Je vais pouvoir venir intégrer aussi des choses un peu plus cosmétiques, mais voilà, j'ai un moteur qui permet d'aller chercher des gifs, donc je peux intégrer des gifs facilement dans les mails. Je vais pouvoir intégrer des pièces jointes. J'ai juste à faire un glisser-déposer dans le mail pour pouvoir intégrer des contenus. Ma signature aussi, là moi je ne la mets pas tout le temps, mais j'ai juste à cliquer pour la mettre. Et puis ensuite, il y a aussi un petit module mais j'y reviendrai après avec de l'intelligence artificielle qui vous permet de si vous écrivez un mail très long avec beaucoup de contenu de pouvoir mettre un en tête avec un résumé de votre mail pour la personne ça c'est récent c'est ça fait partie de ces petites expérimentations euh, que rajoutent sur shortwave régulièrement donc là on est justement ici dans le smart tdlr euh, voilà qui est plutôt euh, qui est plutôt pratique j'ai testé un peu ça marche bien voilà, et puis votre mail, si vous ne voulez pas l'envoyer, vous cliquez sur la poubelle et il ne restera pas dans vos brouillons. Voilà, ça c'est pour l'édition des mails. Après, je voulais aussi être sur un petit point pour la réponse à un mail. Par exemple, euh, partons sur, je sais je n'ai pas prévu de mail exemple, mais euh, partons sur celui-là. Nous informons la restauration, nanana. si par exemple je pouvais répondre à la personne, je peux surligner un mail et je vais cliquer ici sur « quote ». Et ça va m'ouvrir directement une réponse avec euh, une citation de au-dessus. Et donc, je vais pouvoir rebondir sur, sur, un, sur quelque chose du mail. Ensuite, pareil, je vais, je vais continuer comme ça. Tiens, j'ai peut-être envie de rebondir sur euh, cette, euh, cet extrait du règlement. Hop, tac. Je rebondis aussi. Et ça permet vraiment d'avoir... Euh, Dessus aussi, je vais continuer. Voilà, nouveaux rapports règlement peuvent être effectués. OK. Euh, c'est vraiment nul, le mail que j'ai choisi, exemple. Euh, voilà. Et donc, voilà, vous construisez votre mail de réponse, très efficace, très lisible pour la personne en face. Comme je vous disais, hop, vous pouvez avoir un résumé. Alors là, bon, j'ai mis n'importe quoi comme, comme contenu, donc il aura du mal à me dire une, un, bon, un bon résumé. Euh, et puis ensuite, après, boum, vous pouvez envoyer votre mail. Je vais encore une fois ici. Euh, ça, c'est un outil qui est plutôt, plutôt pratique. Euh, et pour finir, je vous parlais de, de l'intelligence artificielle. Donc là, c'est pratique aussi dans l'autre sens. C'est sur justement les newsletters. Donc, euh, je vais prendre ici une newsletter, par exemple, celle-là de Scott, euh, qui, est, qui est géniale. Euh, mais du coup, toujours un petit peu consistante, quoi. Hop. Et puis des fois, il traite de sujets que, qui intéressent super, d'autres des fois, non. Et là, du coup, il a écrit sur le concept de, du, du corps énergétique et euh, de la matière noire, de... voilà. Donc, vous avez vraiment un résumé, et c'est très pertinent, il vous dit que vous gagnez 16 minutes de lecture en lisant ce, ça. Euh, voilà, si jamais vous détectez que vous avez des sujets qui vous intéressent, ben vous pouvez la garder, la lire, et si vous détectez qu'il y a potentiellement des sujets qui ne vous intéressent pas parce qu'il est parti sur un autre axe, et eh ben vous, vous la supprimez, vous la gardez. Voilà. Euh, et le résumé prend en compte euh, tous les échanges d'une conversation. Donc, si par exemple, vous avez eu beaucoup d'échanges avec quelqu'un, si vous faites un résumé, il va vous résumer la teneur de tous les échanges, pas juste du dernier mail. Euh, donc, ça permet d'avoir aussi un historique synthétique de toute la conversation que vous avez eue avec la personne. Voilà. Euh, donc, je vous ai montré euh, comment est-ce qu'on fait pour créer des mails, utiliser l'intelligence artificielle soit pour poser un résumé en fin de mail, soit pour euh, faire du mail. Euh, je vous ai montré comment gérer par paquet euh, vos mails à l'intérieur de ces différents espaces. Je vous ai montré comment gérer le snooze pour envoyer plus tard. Je vous ai montré euh, comment gérer les labels pour vous organiser proprement. Et vous verrez qu'il y a encore plein d'autres trucs à découvrir dans shortwave qui sont super intéressants. À chaque fois, des expérimentations. Par exemple, c'est à la Block and Unsubscribe euh, qui euh, permet de... de comme on pouvait le faire aussi dans Gmail, de pouvoir se désinscrire d'une newsletter sans passer par le, le système classique. Directement de shortwave, vous êtes euh, désinscrit. Vous verrez qu'il y a plein d'autres choses à découvrir. Euh, euh, il y a une logique de workspace, où du coup, on peut euh, avoir ici, par exemple, là, euh, j'ai créé un workspace avec certaines personnes. Et si les personnes utilisent shortwave, vous avez un peu une logique d'avoir des canaux de conversation euh, qui se présentent comme ici, qui ne remontent pas dans votre inbox. Vous avez vraiment des canaux. Donc en gros, vous pouvez potentiellement utiliser Shortwave avec des personnes qui utilisent Shortwave aussi pour remplacer euh, l'usage euh, qu'il y d'un forum classique ou d'un Slack ou quelque chose comme ça. Ça peut être pratique pour minimiser le nombre d'outils, donc vraiment de dire on gère tout avec les mails, on gère tout dans Shortwave euh, pour être au minimum possible. Donc ça peut, être possi ça peut être faisable. Les notifications, vous pouvez les gérer aussi de manière intelligente. Donc Vous pouvez choisir de tout enlever comme moi, parce que je préfère ou sinon de, de les désactiver pendant un certain nombre de temps pour être tranquille pendant que vous faites des phases de focus euh, travail. Il euh, euh, y a une version payante qui vous permet d'avoir tout l'historique de votre Gmail que moi, je n'ai pas activé parce que je n'en sens pas l'appel le, le, le, pour le moment. Je n'ai pas besoin de, de, de mon historique de mail. Euh, et euh, le dernier point que je ne vous ai pas montré, c'est la partie recherche, qui est une partie très efficace. où Vous pouvez chercher par... Euh, par sujet, vous pouvez aller chercher par label, vous pouvez faire vraiment une recherche avancée comme vous pouvez le faire dans un Gmail avec un simple raccourci clavier. Vous le faites avec l'âge de côté, ça vous ouvre directement où vous soyez, vous faites ça, hop, vous rentrez dans la recherche. Et puis vous avez aussi le maintenant très connu un K qui vous permet d'avoir une boîte de navigation rapide pour pouvoir aller dans vos snooze, aller chercher dans vos labels rentrer dans vos brouillons, si vous gardez des brouillons, dans vos spams. Euh, voilà, navigation tout au clavier, bien efficace. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je ne voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps pour être sûr que bah, vous la regardiez. Je pense que vous pouvez même la regarder en petit accéléré si jamais vous avez besoin. En tous les cas, j'essaie d'avoir euh, une vue un peu globale de shortwave en intégrant un petit peu dedans euh, les bonnes pratiques qui permettent d'optimiser de, de, l'usage de, de ces mails. Si vous avez l'habitude d'être dans un outil comme Gmail, vous êtes déjà assez proche de ces usages, que vous êtes dans un Outlook ou d'autres types d'outils de, de, de mail, peut-être que vous allez découvrir un nouvel univers et un nouveau champ des possibles. Et en tout cas, je peux vous assurer, pour avoir travaillé avec des personnes qui étaient beaucoup dans l'univers Outlook, Microsoft, tous ces types d'outils-là, qu'avec le bon outil comme Shortwave et les bonnes pratiques, il y a possibilité de gagner bien deux à trois heures par jour de temps sur les mails, de débloquer euh, des opportunités qu'on laisse traîner ou qu'on oublie, euh, juste en ayant une bonne organisation, un bon traitement de ces mails, des opportunités pour soi ou des opportunités pour d'autres. Parce que des fois, les gens viennent à nous et on pourrait connecter avec d'autres gens qui viennent à nous et on ne le fait pas parce qu'on ne prend pas le temps, on n'a pas le temps. Et puis des fois, ces opportunités-là, ça devient des opportunités pour nous à la suite parce qu'on est à un bon nœud de connexion. Après tout, le mail, c'est vraiment notre moyen de nous connecter, d'échanger, de, de faire circuler des, des opportunités, des ressources. Euh, avant même de commencer à utiliser un autre outil, que ce soit pour de la gestion de projet, de la gestion de la connaissance, ou tout ce que vous voulez, même de prise de notes. Là, vous pouvez vraiment directement dans Shortwave gérer vos conversations, les traiter, les organiser, les catégoriser, gérer des réponses intelligentes, gérer aussi votre connaissance avec vos newsletters bien organisées, des petits résumés pour être sûr que vous lisez ce qui vous intéresse vraiment. Bref, vous avez de quoi être gagné en efficacité, avoir un bon focus de votre attention, avec une inbox qui euh, ne regroupe que les choses que vous devez vraiment traiter là maintenant. Et puis euh, pour le reste, vous n'avez pas à y oublier, ça reviendra pour plus tard euh, si vous utilisez le snooze. Voilà, le champ des possibles est immense. Si vous voulez creuser un peu plus, il bah, va falloir qu'on rentre dans le plus spécifique. Donc n'hésitez pas à me contacter, on pourra regarder vos usages ensemble. Et sinon, bah, bonne découverte. Je vous rappelle quand même que shortwave pour le moment est gratuit. Donc vous avez juste à le connecter à votre compte Gmail et puis c'est parti, vous pouvez l'expérimenter. Amusez-vous bien et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.